Sainte Magazine, 60 pages pour aller plus loin grâce à une variété de rubriques. Tous les deux mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Sautez le pas, abonnez-vous. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Euh, je suis heureuse aussi que l'exposition euh, « Comme pèlerin au Saint-Sépulcre », il y a un panneau qui est là à l'entrée, a été exposée dans la paroisse de l'Immaculée Conception euh, parce que c'est une exposition qui tourne dans Paris. Elle sera démontée euh, en fin de cette semaine pour être installée, pour ceux qui ne l'auraient pas vue et voudraient la voir, euh, dans la paroisse de Saint-Ferdinand-des-Ternes. Euh, c'est la deuxième fois que, de passage à Paris, je profite de mon passage pour euh, parler un petit peu de cette exposition, mais à la demande du Père Curé, Père Givlet, je vais me concentrer ce soir sur euh, les travaux de restauration du tombeau de Jésus et parler justement de ce tombeau, ce qu'on a vu quand on l'a restauré et puis quelle est la signification à visiter un tombeau qui par définition est vide. Euh, deux mots peut-être donc à la demande du Père à l'instant sur euh, ma personne et comment j'en suis arrivée à devenir une connaisseuse de la basilique du Saint-Sépulcre puisque l'exposition est sur la basilique du Saint-Sépulcre pour faire comprendre comment ce lieu a été euh, découvert et choisi euh, pour être le lieu de la sépulture de Jésus et pourquoi son architecture actuelle est tellement complexe pourquoi aussi sa visite est tellement ardue pour le pèlerin Généralement, le pèlerin a visité pas mal d'endroits en terre simple, le désert qui, qui nous fascine, nous, Européens. Il a visité la Galilée et lire les évangiles euh, de Jésus, euh, les évangiles des évangélistes, mais qui nous permettent de voir vivre Jésus, de voir les lieux où il a prononcé euh, ses discours extraordinaires, où il a eu cette vie extraordinaire sur terre euh, en Galilée. Quand on lit les Évangiles au bord du lac, c'est une expérience extraordinaire. Mais la visite de Jérusalem est un petit peu plus difficile peut-être. Et surtout la visite à la basilique du Saint-Sépulcre. Alors, je connais la Terre Sainte depuis 33 ans. J'y habite depuis 20 ans, en deux périodes. La première période, c'était entre 1987 et 1993, une expérience très particulière, j'étais apprentie moniale bénédictine. Vous savez, un ordre cloîtré, les 3 8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de prière. Euh, L'Église, dans sa grande sagesse, propose la vie religieuse à l'essai. Il y a des CDD de vie religieuse avant de prendre le CDI. Et donc j'ai fait tous les CDD possibles, mais n'ai pas pris le CDI pour ne pas faire vœu d'obéissance. Et euh, je suis revenue en 2005 à Jérusalem. J'étais à ma sortie du couvent devenue devenu journaliste et j'ai désiré mettre mes compétences journalistiques au service des chrétiens de Terre Sainte. La Terre Sainte des Franciscains, qui est un, un territoire géographique plus important que seulement Israël et Palestine, puisque la province des Franciscains du Moyen-Orient, c'est Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, Chypre et Rhodes. C'est mon territoire de jeu. Je suis au service des franciscains donc, depuis 14 ans pour diriger ce magazine que le père vous a déjà montré, Terre Sainte Magazine, qui euh, est un magazine qui existe depuis 1921 et qui a comme euh, ligne de base, comme on l'appelle en langue française, aimer la Terre Sainte et la faire aimer. Donc, regarder sur la Terre Sainte un regard amoureux. Je, vivons, je vis donc de, de, à Jérusalem depuis longtemps. Je connais Jérusalem depuis longtemps, 33 ans, ça commence à faire un certain temps. Mais j'ai mis 19 ans à aimer la Basilique du Saint-Sépulcre. 19 ans. Euh, la première fois que je suis allée entrer dans la Basilique du Saint-Sépulcre, c'était en 1986, j'avais un guide extraordinaire qui déjà nous baladait depuis une dizaine de jours en pèlerinage. Et euh, il a dit tout le mal qu'il pouvait sur euh, les franciscains de Terre Sainte, au service desquels je suis aujourd'hui. Et, et, et il nous a fait entrer dans la basilique, mais ce n'est pas là que nous avons prié le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est dans un lieu qui appartient aux Anglicans, qu'on appelle en anglais le garden tombe, le jardin de la tombe qui est à quelques 200 mètres en dehors des murailles de la vieille ville. Il est à l'épreuve archéologique, ce lieu ne peut pas être le lieu de la sépulture de Jésus. En revanche, on y voit une tombe avec une pierre qui roule pour sa fermeture. Il y a des lieux installés pour les groupes pour la méditation des textes évangéliques et parce qu'on est en pleine nature, on va dire que ce lieu est plus évocateur que ce que j'ai pas encore derrière moi, d'ailleurs, euh, la basilique du Saint-Sépulcre. Donc, euh, le souvenir que j'ai de mon pèlerinage, c'est que le Saint-Sépulcre était sombre et certainement pas un lieu d'œcuménisme, mais c'est pas là qu'on avait prié. Et puis, quand les franciscains m'ont fait venir euh, à leur euh, service... Très vite, en plus du magazine, ils m'ont demandé de faire leur site internet. Et leur site internet devait rendre compte de leurs activités, et notamment de leur activité comme gardiens des lieux saints, franciscains religieux, qui animent la prière dans les lieux saints, notamment au Saint-Sépulcre. Et pendant les, le Triduum Pascal, les trois jours du jeudi, vendredi et samedi, et quatrième jour, le jour de Pâques, les franciscains passent environ 8 heures par jour à la basilique du Saint-Sépulcre, en prière, sa forme. Et puis il y a toutes les autres fêtes euh, du Christ au Saint-Sépulcre, la fête de Dieu, la fête de la croix glorieuse, la fête de l'invention de la croix, ce moment où l'on commémore le fait que l'impératrice euh, Hélène, fille mère pardon de l'empereur euh, en français, Constantin a trouvé la vraie croix et autre fête que nous célébrons au Saint-Sépulcre donc on, je passais un certain nombre d'heures avec les franciscains au Saint-Sépulcre et ces heures m'ont permis de commencer à partir de 2005 à entrer modestement dans la méditation du mystère pascal, ce qui s'est passé à, à cet endroit là, à savoir la passion du Seigneur en tout cas euh, sa crucifixion sa mort sa préparation pour le tombeau, sa mise au tombeau, et bien évidemment, sa résurrection. Je commençais donc à entrer dans la catéchèse du lieu. Mais le lieu lui-même continuait euh, de me heurter, tellement il est bizarre, dans son architecture, dans euh, la façon dont euh, les pèlerins et les touristes le traitent, dans euh, ces différentes confessions chrétiennes qui se partagent une unique basilique, et donc je ne comprenais toujours pas et pour comprendre, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs visites de la basilique du Saint-Sépulcre, je dirais des visites archéologico-historiques, culturelles, pour comprendre comment ce lieu euh, était avant la crucifixion de Jésus, au moment où il est devenu cimetière et c'est tout l'objet de l'exposition qui vous montre l'évolution de ce site situé sur un, une des collines de la ville de Jérusalem, le Mont Gareb. Et puis j'avais donc acquis la catéchèse, j'avais acquis la culture du site, mais je n'avais pas encore l'émotion de l'expérience spirituelle euh, que normalement les chrétiens qui entrent dans ce lieu devraient vivre. Et il a fallu, une fois que j'avais la catéchèse et le site, que je réconcilie l'un et l'autre pour entrer dans cette expérience spirituelle que propose le sépulcre. Ça m'a mis longtemps, mais un jour j'ai mis au défi le Seigneur. Je suis allée me planter devant le tombeau, le tombeau lui-même à l'intérieur de la basilique, qu'on appelle aussi l'édicule, du latin ediculum, la petite maison. Ce bâtiment qui n'est pas très reluisant. Et devant ce bâtiment qui n'est pas très reluisant, j'ai lu les Évangiles, de la mort et de la résurrection de Jésus, euh, en disant au Seigneur, puisque la Bible et les Évangiles c'est ta parole, eh bien n'hésite pas à me parler. Et c'est comme ça que j'ai finalement, euh, je suis rentré petit à petit dans ce dont je parlerai plus tard, à savoir le mystère spirituel du lieu. Vous voyez que le nom de cette conférence, c'est dans les coulisses du Saint-Sépulcre. Je vous avoue qu'il a fallu faire une affiche un peu rapidement. Et donc, euh, j'ai mis un titre qui m'a été soufflé d'ailleurs par quelqu'un. Et donc, les coulisses que j'aurais pu vous présenter seraient pu être ceci. Excusez-moi, la photo n'est pas très bonne. Je l'ai prise sur la page Facebook d'un religieux franciscain. Vous voyez les religieux, vous voyez euh, cinq religieux franciscains qui sont dans leur salle de communauté du couvent dans lequel ils habitent, qui est ce couvent à l'intérieur de la basilique. Et ces religieux franciscains euh, offrent le café à deux moines grecs, qui sont dans la salle de, de grecs orthodoxes, qui sont dans la salle de communauté des franciscains, en train de boire le café, et euh, j'espère que c'est une bouteille d'eau, mais ça pourrait être une grappa, une eau vive... Euh, de derrière les fagots, j'aurais pu vous présenter ce, ce Saint-Sépulcre-là, cette vie des religieux qui sont enfermés dans la basilique la nuit et qui euh, ont des moments fraternels entre eux. Vous savez qu'on dit du Saint-Sépulcre, c'est scandaleux, les chrétiens ne sont pas capables de prier ensemble de la même manière, c'est un lieu de division euh, de la chrétienté. Ça ne l'est manifestement pas entre les religieux qui partagent le lieu. Je parlerai aussi du fait que ça ne l'est pas non plus, en fin de compte, pour la chrétienté. J'aurais pu aussi vous montrer ces à côté de la basilique du Saint-Sépulcre, ces moments d'intimité du lieu, où quand toutes les trois semaines, les franciscains nettoient l'édicule, le tombeau de Jésus. Vous voyez, il y a un seau rouge disposé sur euh, cet endroit vénéré par des millions de fidèles chaque année, qui est la, la, la dalle funéraire sur lequel on, on se recueille en commémorant euh, le, euh, le Christ déposé mort à cet endroit-là. Et donc, le frère Sinicha, qui est croate, et actuel premier sacristain de la basilique pour les franciscains. Toutes les trois semaines, c'est son tour avec un autre frère de faire le ménage à l'intérieur. Euh, ben voilà, parce qu'il y a du monde qui passe et ça mérite qu'on y fasse le ménage. Pourquoi toutes les trois semaines Parce qu'une autre semaine, c'est les Grecs et une troisième semaine, ce sont les Arméniens apostoliques. J'aurais pu également vous montrer des moments plus spécifiques de la vie liturgique de la basilique du Saint-Sépulcre. Et vous voyez qu'ici, nous avons le reposoir sacré du jeudi saint. Le jeudi saint, quand les religieux franciscains, pour l'Église catholique, célèbrent euh, d'abord euh, dans la matinée la messe chrismale avec notre patriarche, dans l'après-midi, en revanche, ils passent tout leur après-midi en prière devant le tombeau alors qu'à l'intérieur du tombeau, il y a ce reposoir, comme vous imaginez, il y a dans, aussi dans la paroisse ici et dans les autres paroisses de Paris, un reposoir le jeudi saint. C'est une image assez unique parce qu'en fait, généralement, on n'a pas le droit d'entrer quand le lieu est le reposoir. J'aurais pu également vous montrer d'autres spécificités de la liturgie de Jérusalem. Et c'est ici un office que nous ne retrouvons pas en Occident, ou très rarement. On le trouve pourtant en France. Euh, L'office des funérailles du Christ est célébré en France dans un sanctuaire où il y a une réplique grandeur nature de l'actuel tombeau du Seigneur du côté d'Angers à exactement Notre-Dame de la Forêt où maintenant il y a des religieux pour animer ce temps liturgique qui est spécifique à la liturgie de Jérusalem dans toutes les églises orientales, alors même si vécu différemment, mais qui sont les funérailles du Christ, où on va euh, faire la procession avec un Christ en croix, ce Christ... On va le descendre de sa croix puisque les bras sont mobiles et peuvent comme vous le voyez venir le long de son corps on va commémorer l'onction du corps de jésus avant sa mise au tombeau et on va le déposer au tombeau et donc c'est le moment à nouveau interdit au public où cette ce crucifix du seigneur est déposé à l'endroit où le corps du seigneur a été déposé mais j'ai décidé de consacrer cette exposition à un temps qui a été très fort pour l'église de Terre Sainte et les témoins, qu'a été la restauration du tombeau. Le tombeau, l'édicule, c'est donc ce bâtiment qu'on pourrait presque croire rectangulaire, qui est au centre de la rotonde. Et cette photo est très particulière, vous voyez ces milliers de bougies. Cette photo est prise pendant la célébration du feu sacré, qui est dans les églises orthodoxes l'équivalent de notre samedi saint et de la vigile du feu nouveau. A ceci près que le feu nouveau chez nous, euh, dans le meilleur des cas, le curé sort en dehors de l'église, on lui a pr préparé un brasero que quelqu'un a allumé avec son briquet ou des allumettes, et au brasero, il allume un cierge pascal et ensuite euh, les gens se distribueront la lumière pascale. À Jérusalem, en revanche, suivant la tradition grecque-orthodoxe, c'est le Seigneur lui-même qui allume le samedi saint dans le calendrier julien, qui est le calendrier des églises orthodoxes, c'est le Seigneur lui-même qui allume le feu. C'est le miracle du feu. Chaque année, à peu près à heure fixe, le samedi saint, le Seigneur fait un miracle, c'est au moins la foi des chrétiens orthodoxes, d'allumer le feu spontanément qui jaillit du tombeau, à l'intérieur du tombeau, auquel le patriarche orthodoxe allume un cierge qui ensuite distribuera, dont la flamme sera distribuée, dans cette foule massive qui a attendu l'événement pendant plusieurs heures. Il y a à l'intérieur de la basilique 12 000 personnes. Quand on est là, assis, on ne peut pas bouger pendant 5 heures, si ce n'est faire varier le poids de son corps d'une jambe à l'autre. C'est assez éprouvant. Il n'y a pas de chant collectif, suivant les, les usages de l'Église orthodoxe. À un moment donné, il y a une procession autour du tombeau, trois tours avant que le patriarche n'entre, et le Seigneur va allumer le feu. Est-ce que c'est un vrai miracle Je n'en sais rien. Il se trouve que je ne suis pas patriarche orthodoxe de Jérusalem, donc je n'ai pas assisté de l'intérieur à cet événement. Comme chrétienne, je ne peux pas ra raccourcir le, le bras du Seigneur. S'il a envie de faire ce miracle, il est le bienvenu, il fait bien bouillir le sang de Saint-Janvier régulièrement en Italie, pourquoi n'allumerait-il pas le feu dans le tombeau Donc je ne peux pas me prononcer sur la véracité du miracle à date fixe chaque année, enfin date variable, puisque le calendrier de Pâques dans toutes nos confessions chrétiennes est variable. La restauration du tombeau, c'est ce moment où vous avez entendu dire, il y a trois ans, on a découvert le tombeau de Jésus. Formidable. Ce titre était d'une rare stupidité, et je peux le dire parce que je suis journaliste, parce que bien évidemment, on n'a pas découvert le tombeau de Jésus au sens où on découvrirait, 2000 ans après, le lieu de sa sépulture, vu que ça fait 1700 ans qu'il y a un édifice qui est bâti à cet endroit-là, et que si un édifice a été bâti à cet endroit-là, comme le montre l'exposition, c'est qu'il y avait une tradition orale de Jérusalem qui disait que c'était bien là. Mais je, je vous invite à voir l'exposition pour avoir euh, ça. La restauration du tombeau, néanmoins, a été un moment très important. Je vous montre l'avant. Avant, le tombeau, c'était ça, cette édicule qui était soutenue par des poutrelles métalliques, installée dans les années 30 par les britanniques, puisque c'était le mandat britannique, et installée par les britanniques parce qu'en 1927, il y avait eu un gros tremblement de terre, qui du reste avait fait des morts à l'intérieur de la basilique. Une partie de la coupole au-dessus du catholicone, le cœur des grecs orthodoxes, était tombée, et toute la basilique avait été extrêmement fragilisée les églises en, en 1959 sont tombées d'accord pour faire des restaurations de la basilique, mais pas de restauration du tombeau. Donc les basiliques, les britanniques, avant de quitter euh, leur mandat, avaient cerclé de fer l'édicule parce qu'il menaçait de s'écrouler. Et quand je vous montre cette image-là, donc ça c'était avant, ça c'était après. Donc vous voyez que... D'abord cet édicule dans cet état est cerclé de métallique, il est sale et il est tout d'un coup sorti comme une jolie petite fille tout vêtue de rose, propre et maintenant solide. Parce que c'est ce en quoi a consisté la restauration à solidifier un monument qui mena ses ruines. Vous voyez là les deux photos l'une à côté de l'autre. Le tombeau, et je veux juste revenir là-dessus, parce que c'est déjà largement expliqué dans euh, l'exposition, l'édicule, c'est donc ce petit... Peut-être je le cache. C'est donc, ce donc ce petit monument qui couvre une partie de pierre. Vous voyez, là, c'était la colline de Jérusalem. Dans la colline de Jérusalem, on avait creusé une chambre funéraire pour en faire un tombeau comme il était d'usage. La colline de Jérusalem a été écarie, de sorte à isoler le tombeau qui avait été identifié comme étant celui de Jésus, et à l'installer autour d'un espace vide. Quand je dis écarie, ça veut dire qu'on avait fait sauter toute la colline autour de cette grotte funéraire, pour ne garder que la grotte funéraire. Ça, c'est le travail qu'a fait l'empereur Constantin en 324. Tout le reste de l'histoire de l'édifice est, est, est relaté dans l'exposition. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez jusqu'à vendredi, euh, milieu d'après-midi. Sinon, saint des termes pour la prochaine station. Mais dès qu'on a isolé ce rocher naturel de Jérusalem autour d'un espace vide, on l'a protégé. Il est ici. Je vais faire un zoom. Pour le mettre dans la basilique constantinienne. Donc on a ici, c'est une coupe, hein, bien évidemment, du, de l'architecture. On a le martyrium, le lieu de culte. Nous avons ici un triportique. Et dans l'angle du triportique, nous avons ici le, ce qu'il reste du calvaire. Ici. Et ensuite au centre de la rotonde, le tombeau de Jésus. Je dis ce qu'il reste du, carver, du calvaire, parce que le calvaire appartenait lui aussi à la montagne de Jérusalem, mais l'empereur Constantin, pour le faire entrer dans sa basilique, l'a euh, largement euh, escamoté. Vous imaginez bien que là, au sommet, ne peuvent pas tenir trois croix, Jean et Marie, la mère de Jésus, la soldatesque romaine. Donc, il a fallu tailler le calvaire pour le faire entrer dans la basilique. Et puis, tout de suite, le rocher a été couvert de marbre par l'empereur Constantin. C'est donc le premier édicule. Le deuxième édicule, alors, ça, c'est une, une reproduction du premier édicule dans un bloc monolithe de marbre qui est exposé à Narbonne, en France. C'est la plus ancienne reproduction du Saint-Sépulcre de, de Constantin. Elle fait environ, c'est un bloc de marbre qui fait environ 1,50 m, qui a été exposé à Paris pendant l'exposition sur les chrétiens d'Orient, lorsqu'elle était à l'Institut du monde arabe, il y a maintenant, je crois, deux ans. C'est donc le premier édicule. Le deuxième édicule, c'est celui-ci. Pourquoi un deuxième eh bien parce que le premier avait été détruit en 614 par les Perses et de nouveau en 1009 par Hakim le Fou, euh, sultan de Pacha de Jérusalem qui, euh, pris d'un acte de folie, s'est mis en devoir euh, de, de, de vouloir détruire le tombeau de Jésus, événement qui a largement contribué euh, au début des croisades quand les chrétiens avaient déjà perdu Jérusalem et qu'en plus, euh, le sultan de Jérusalem voulait détruire le tombeau, ça a eu de quoi motiver les chrétiens d'Occident à aller défendre le tombeau. Donc, on n'avait plus que des ruines du Saint-Sépulcre, si bien que le premier empereur qui était autorisé à faire des travaux de restauration de ce qui restait de la basilique, Constantin Monomaque, a fait un nouvel édicule dont voici une reproduction à l'échelle que l'on trouve à Görlitz en Allemagne. Figurez-vous qu'en Europe, il y a plus de 150 reproductions de l'édicule à échelle dans différents pays d'Europe. Les pèlerins vivaient l'expérience du pèlerinage en Terre Sainte et quand ils rentraient, ils se refaisaient à la maison un édicule. Cet édicule, à nouveau, va être euh, endommagé par les intempéries, par les pillages, au point qu'il fa faille, qu faille faire un troisième édicule. Il a été réalisé, celui-là, en 1555 par euh, Boniface de Raguse, le supérieur des franciscains de l'époque. Nous avons donc les trois vues, les trois premiers édicules jusqu'à arriver à l'édicule actuel, dont nous voyons ici une coupe. Nous avons une entrée qui donne sur une première salle au centre duquel il y a ce micro-hôtel. Et quand on passe généralement devant sans prêter garde, il y a au-dessus, à cet endroit-là, il y a à cet endroit-là, un reste de pierre qui serait ce qui reste de la pierre qui a fermé le tombeau. Et puis il y a une deuxième pièce et c'est vers laquelle les gens euh, se dirigent pour être le lieu où on vénère, le lieu où les disciples ont déposé le corps mort de Jésus. S'ils ont déposé là le corps mort de Jésus, ça veut dire que techniquement c'est aussi le point GPS de sa résurrection. Euh, cet édicule, la raison pour laquelle il a fallu le restaurer, outre le tremblement de terre de 1927, c'est qu'il menaçait ruine. Et pourquoi menaçait-il ruine Il a l'air quand même d'avoir euh, une robuste architecture. Eh bien à l'étude, mais ce sont des études qui ont été faites dès les années 30, on s'est aperçu que ce Saint-Sépulcre était construit comme un écrin, c'est-à-dire une boîte qui consiste à cacher quelque chose de précieux. Et ce précieux, notre précieux, ce sont les restes de la grotte funéraire dans laquelle le corps du Seigneur a été enfermé. Elles sont ici figurées en jaune, les restes de la grotte funéraire. Donc, en haut, c'est le mur qui est exposé au nord. En bas, c'est le mur qui est exposé euh, au sud. Et puis, vous voyez qu'il y a euh, des indications, comme à cet endroit, il y a marqué « phase de Komnenos ». C'est l'architecte grec du XIXe siècle qui a construit l'édicule actuel. Mais vous voyez aussi en vert, il y est écrit « Maçonnerie croisée. La maçonnerie croisée est improprement nommée ici. C'est la maçonnerie de 1048-1050 de Constantin Monomac. Donc les croisés n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem. Mais c'est la maçonnerie qu'ils vont voir en revanche. Et puis euh, il y a aussi ici ou là, bien que ce ne soit pas indiqué, des restes de la troisième maçonnerie, qui est la maçonnerie de 1555 euh, de euh, Boniface de Raguse. C'est une construction qu'on a appelée en peau d'oignon. Des couches servent à masquer ce qui reste du tombeau de Jésus. Pourquoi le masquer Figurez-vous que la piété des pèlerins est redoutable. Nous avons des récits de pèlerins notamment des récits de pèlerins catholiques du Moyen-Âge, et je pense notamment à Foulque de Nera. Foulque de Nera est un chevalier français qui, en juin, qui se rend au Saint-Sépulcre et qui dit être devant le tombeau du Seigneur. Il peut voir la pierre originelle, il pleure ses péchés et il pleure de joie du salut que lui a obtenu le Seigneur. Et dit-il que ses larmes ont euh, pénétré la pierre au point de la rendre un petit peu plus molle. Et euh, du coup, il va euh, l'attaquer euh, avec les dents. Pourquoi l'attaque-t-il avec les dents Parce qu'en fait, l'air de rien, il se penche vers la pierre, il attaque ça avec les dents. Les moines qui regardent ce que font les pèlerins à l'intérieur pensent qu'il est en train de baiser le saint rocher sur lequel le corps du Seigneur a, des, a été déposé, il va prendre un morceau entre ses dents et vu, ni vu, ni connu, il va pouvoir sortir de l'édicule sans se faire repérer par le moine grec après avoir bouffé un morceau du tombeau. Jusqu'à ce jour et ailleurs dans la basilique, les franciscains et tous les gardiens des lieux saints, les grecs et tous les autres confessions, sont témoins que parfois tel ou tel pèlerin attaque la basilique du Saint-Sépulcre à coup de marteau en vue d'en rapporter euh, un échantillon. Donc là, quand je vous dis que la piété des pèlerins est dévastatrice, je ne sais pas ceux d'entre vous qui sont allés euh, à cafarnaum, vous savez que la maison de Saint-Pierre à Capharnaüm est sous ce que j'appelle euh, euh, vulgairement la soucoupe volante. Et c'est protégé par des barrières. Et il y a toujours des pèlerins pour passer au-dessus des barrières malgré les interdictions qui leur sont faites, en espérant rapporter un gravillon de la maison de Saint-Pierre à la maison. Il y a maintenant 2,5 millions de visiteurs euh, euh, à peu près à Capharnaüm chaque année. Si 2 millions de visiteurs rapportent chacun un gravillon... Au bout de quelques années, la maison de Saint-Pierre sera bien moins impressionnante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, dès Constantin, il a fallu protéger euh, le tombeau des assauts, de la piété des, des, des, des fidèles. Et tous les responsables des églises, successivement, vont devoir construire cette boîte qui protège pour qu'on ne puisse pas toucher. Pendant un moment, il y aura une dalle de pierre, nous décrivent les pèlerins avec des, un, deux trous aménagés, deux ou trois trous aménagés dans cette date de pierre, de sorte qu'on puisse toucher le rocher, mais sans l'attaquer, euh, ni euh, avec les dents, ni avec quoi que ce soit. Et donc, euh, il faut préserver. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on a dû construire un nouvel édicule, les architectes de ces édifices successifs ont toujours conservé ce qu'ils pouvaient des édicules précédents. Ils auraient pu tout dépouiller à chaque fois et construire un truc solide autour, mais ils ne l'ont pas fait. Alors ce pauvre comme nénos l'architecte grec qui est chargé en 1810, après le gros incendie de, de la basilique en 1808, de construire un nouvel édicule, il est confronté à devoir conserver le reste de, les, les restes antérieurs. Alors il va faire une espèce de plaquage de, de pierre autour des maçonneries antérieures sauf que eh bien euh, un siècle 150 ans plus tard ce plaquage du fait du tremblement de terre et d'autres raisons notamment l'abondance des pèlerins du coup les variations euh, et surtout l'importance des gaz carboniques échappés par la sudation ou le souffle des pèlerins ces gaz carboniques attaquaient les mortiers entre les pierres donc les pierres n'étaient plus scellées les unes aux autres l'édifice était fragilisé. Et puis également, nous avons un autre problème dans la basilique du Saint-Sépulcre, c'est l'humidité de la basilique. Vous avez peut-être entendu dire qu'une nouvelle phase de travaux doit être engagée dans la basilique qui va consister à changer tous les sols de la basilique. Et en fait, pourquoi change-t-on tous les sols C'est parce que ces sols reposent sur des poutres d'acier et ces poutres d'acier sont rongées par-dessous par, par l'humidité, euh, qui a des causes variées. Mais je vous invite à lire et vous abonner à Terre Sainte Magazine, parce que, au fur et à mesure des mois euh, qui vont accompagner cette restauration, on vous tiendra informé euh, dans le détail de ces travaux de restauration et de leurs raisons. Donc, construction en pot d'oignon, et on arrivait à voir ceci des dalles qui sont normalement posées l'une sur l'autre, mais qui commençaient à bailler sérieusement les unes par rapport aux autres, au point qu'il y a déjà quelques années, il est fallu mettre des agrafes d'acier pour que les dalles restent solidaires les unes avec les autres. Un autre endroit, par exemple, vous voyez que la pierre s'est carrément fracturée sous le poids de l'édifice euh, à cause du tremblement de terre, de la pression, de, du mauvais calcul de de, de l'architecte, paix à son âme. Et puis également, sur euh, les parois latérales extérieures, comme il y avait ces poutrelles d'acier, les pèlerins en profitaient pour déposer des euh, chandelles. Formidable. Donc, les chandelles, ça émet de la suie, la suie, ça salit. Mais surtout, les chandelles posées contre de la pierre, ça chauffe la pierre. Quand on ferme la basilique, les religieux éteignent. Et donc, la pierre a un coup de chaud-froid, ce qui n'est pas bon. Elle est chaude dans la journée, elle est froide dans la nuit, euh, sans compter que jusqu'en 1870, l'oculus, donc l'espace au centre de la, du dôme, était ouvert à la pluie, aux intempéries, à la chaleur, je vous en passe, les meilleurs. Donc vous voyez cet écradingue, et vous voyez qu'aussi, ici, on n'est plus très rectiligne. On n'est plus très droit. Le bâtiment se casse la figure, véritablement. Euh, bon, là, on est à peu près au, au même endroit, et à nouveau, vous voyez qu'il y a une pression euh, qui est faite euh, de haut en bas, qui fait que l'architecture est en train de se disloquer, véritablement. Donc, il a fallu... Il a fallu, ça se sont... Ah oui, par ailleurs, les échafaudages reposaient sur des pièces de bois. Les pièces de bois, c'est ceci. Des madriers de bois, sauf qu'il y a des chandelles. Et que le feu, ça brûle le bois. Donc les madriers de bois qui aidaient à, à tenir les, les architectures de fer... ...étaient rongés par le feu... Et donc, ça, à nouveau, augmentait les risques. Alors, qu'est-ce qu'il a été décidé de faire À nouveau, je suis à l'intérieur du tombeau et on voit que ça baille. Qu'est-ce qu'il a été décidé de faire Eh bien, des travaux de consolidation de l'édifice. Il a donc, pendant près d'un an, nous avons eu ces gessafodages autour du tombeau, avec néanmoins au centre pour entrer ici, euh, un sas d'entrée en acier qui permettait quand même aux pèlerins d'accéder à l'intérieur du tombeau et aux religieux de continuer à y célébrer leurs offices. Et qu'a-t-on fait Eh bien, on a désossé littéralement euh, l'édicule actuel pour faire apparaître les maçonneries antérieures emprisonnées par l'édicule actuel afin de les restaurer de les rejointoyer les pierres toutes les pierres accessibles on a refait tous les joints mais ça ne suffisait pas parce qu'on ne pouvait pas le démonter complètement il a donc été décidé euh, il a donc été décidé là où on s'apercevait que malgré les efforts des ouvriers euh, il y avait encore des trous, des espaces, que les maçonneries étaient encore fragiles et que le tout risquait encore de s'écrouler à l'intérieur. Il a été décidé, c'est ici la professeure Antonia Moropoulos euh, de l'université euh, technique, euh, c'est le polytechnique grec d'Athènes, en charge des travaux, une femme, amen, alléluia. Euh, il a été décidé d'injecter par euh, pression des plâtres liquides qui devaient aller s'insérer dans tous les interstices encore vides de sorte à consolider toutes ces maçonneries antérieures avant qu'on ne consolide la boîte actuelle, euh, l'édicule. Ici, vous voyez qu'il y a des numéros et je ne sais pas si vous distinguez bien, mais à côté de chacun des numéros, il y a un tuyau de plastique puisque... Euh, des perceuses ont fait des trous pour accéder à des endroits très précis, on n'a pas fait des trous au pif, les radars à pénétration de sol savaient exa exactement identifier le lieu où il y avait des vides et donc tous les lieux où il y avait du vide ont été identifiés et c'est là qu'on allait injecter du ciment liquide sauf que si on a fait des études euh, au radar à pénétration de sol à l'intérieur, il faut que j'accélère, à l'intérieur, à l'extérieur de, de l'édifice, on en a aussi fait à l'intérieur. Et surprise, quand Madame Moropoulot va inspecter, grâce à ses radars à pénétration de sol, euh, ce qu'il y a à l'intérieur des murs actuels, elle va donc pouvoir identifier, et c'est le bleu et le jaune, très exactement ce qui reste de la pierre originelle de la grotte. La dalle rouge, c'est la dalle que touchent les pèlerins quand ils entrent dans le tombeau. Et il y a une expression, elle a déjà identifié d'ailleurs qu'il y avait deux dalles de, de marbre, alors, au plus grand étonnement de tout le monde, mais il y a cette expression en anglais, « possible void space », qui veut dire « possible vide ». Au lieu où toute la chrétienté se précipite pour dire, sous cette dalle de marbre, il y a le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps de Jésus, elle, elle nous dit, ah ben non, pour moi c'est vide. Alors, les archéologues, les historiens euh, ont l'occasion de lui dire, on a quand même des témoignages pour nous dire qu'il y a véritablement un banc de pierre, et elle lui dit, je suis véritablement scientifique, j'ai apporté tout ce que la technologie du 21e siècle permet d'apporter. Euh, elle avait quand même 5 millions d'euros à sa disposition pour faire ses travaux, d'en vous dire qu'elle a apporté du bon matériel. Et elle dit, pour mes instruments, c'est vide. Parce qu'elle s'apprête à injecter du plâtre liquide, elle se dit, ce lieu présumé être l'endroit où on a déposé le corps de Jésus, qui pour moi est une baignoire, est une baignoire, il ne s'agirait pas de le remplir de plâtre. C'est la raison pour laquelle on va finalement découvrir le tombeau. La dalle de marbre que les pèlerins touchent va être déplacée de façon latérale le 26 octobre de l'année 2016 pour voir si en dessous c'est vide ou pas et s'il y a du risque que l'espace se remplisse de plâtre ou pas. À cet euh, événement ont assisté les patriarches grecs orthodoxes, arméniens apostoliques, euh, le représentant du custode de Terre Sainte, qui était absent ce soir-là. Et donc, qu'ont-ils vu Quand on a déplacé euh, cette plaque Eh bien, le soir du 26 octobre 2016, ils ont vu ceci. La plaque de marbre déplacée latéralement de quelques centimètres, et laissant apparaître directement en dessous quelque chose. Donc, les radars précieux apportés ne savaient pas lire, n'ont pas su lire, malgré leur technicité, qu'il y avait bel et bien quelque chose en dessous. Voici exactement ce qu'ils ont vu. Vous êtes à la place du patriarche grec orthodoxe, du custode de terre sainte et du patriarche arménien apostolique, pour voir ce qu'ils ont vu de la terre. Moropoulos était scotché, mince. Mes, mes instruments se sont plantés. Elle a donc apporté de nouveau ses instruments pour inspecter cet espace. Et vous en avez entendu parler dans la presse à l'époque. Les instruments, elle en a apporté cinq, trois sont tombés en panne simultanément. Et les deux autres qui fonctionnaient encore ont envoyé des données aux ordinateurs auxquels ils étaient reliés qui n'étaient pas interprétables à la science. Vous savez que si vous avez du cholestérol, on vous dit qu'il faut être entre 100 et 200. Vous êtes en dessous de 100, ce n'est pas bien. Vous êtes au-dessus de 200, ce n'est pas bien. Mais si votre analyse sanguine révélait que vous êtes à 8 millions, le docteur aurait du mal à interpréter. Parce que vous n'êtes techniquement pas pas viable, si je puis dire. C'est donc la fameuse panne des instruments. Je vais essayer de retrouver euh, l'explication qu'elle en donnera six mois après, parce qu'en termes scientifiques, ça vaut son pesant d'or. J'ai apporté l'article et j'ai souligné la phrase, donc je vais la retrouver rapidement. Au bout de six mois, quand on lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire de perturbation magnétique, elle va répondre « La tombe du Christ » est une tombe vivante. Il y a des phénomènes naturels qui peuvent perturber les champs électromagnétiques. Il faut simplement admettre que la force avec laquelle on croit ou on pense en fait partie. Je vous jure qu'il faut faire polytechnique pour réussir à dire une phrase pareille. Scientifiquement, ça ne vaut, vaut pas un clou. Mais oui, ce n'est pas un lieu comme les autres. C'est le lieu où on a euh, déposé le corps du Seigneur. Le lendemain, on pouvait voir ceci, et les religieux de l'édifice se sont précipités pour voir ceci, mais je vais vous montrer plus exactement cela. Donc, nous avons ici deux choses. Trois. Le faisceau de lumière que vous voyez ici tombe sur la plaque de marbre qui a été déplacé latéralement comme on ouvrirait un tiroir. Ici, donc ça c'est la plaque de marbre, hein. ici, nous voyons du rocher naturel, le lit funéraire sur lequel le Seigneur a été déposé, ici, une dalle de marbre grise, marbre pur à 97%, le marbre le plus, plus pur au monde, c'est le marbre de Carare, qui est pure, à 99%. Et donc, cassée, cette plaque de marbre est cassée sur la moitié, sur toute la longueur. Et donc, cette plaque de marbre, et c'est là-dessus, que sur cette hauteur-là, qui est à peu près de 8 cm, qu'il y avait euh, du remblai, cette terre qui a été vue euh, le mercredi 26 au soir. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise, le 27 au matin, j'ai pu entrer dans le tombeau, une expérience que je vous relaterai peut-être tout à l'heure. Ici, une autre photo prise par un religieux franciscain, le père Bermero, qui vous montre le même endroit. Et puis, on a inspecté cette dalle de marbre attentivement pour y découvrir une croix gravée qui est ici. Et elle a une première branche et une seconde branche et ce soir-là, ça a été interprété comme étant une croix de Lorraine. Vous savez que Bou euh, Godefroy de Bouillon euh, vient euh, de la Belgique et donc la Belgique et la Lorraine, à l'époque, c'était euh, du pareil au même, mais je ne voudrais pas heurter les géographes et les historiens, notamment les historiens présents dans la, dans la pièce. Euh. <rire> Salut Et, <rire> et donc... Euh, du coup, comme ça ressemblait à une croix de Lorraine, on l'a attribué sept euh, plaques de marbre au moment de l'ouverture comme étant une plaque de marbre posée par les croisés. Depuis, ont été pris des éléments de mortier qui fixent cette place de marbre à cet endroit-là pour découvrir que ce mortier datait du IVe siècle. Donc, C'est une plaque qui a été mise par Constantin, l'empereur Constantin en 324 euh, quand bien même elle a pu être effectivement gravée euh, ultérieurement par, euh, par les croisés on a aussi euh, inspecté le rocher sous toutes euh, ses coutures et découvert cette, euh, cette euh, saignée dans la pierre dont personne ne s'explique aujourd'hui euh, euh, l'usage toujours est-il que euh, cette photo est dans le panneau 8 de l'exposition on a donc ce, voilà ce qui reste du tombeau de Jésus, le mur sud, celui qui est euh, à, gauche, à votre gauche, fait environ 1,80 m de hauteur, l'autre fait environ 1,20 m à 1,40 m de hauteur et euh, le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps du Seigneur suivant la foi chrétienne. Je dis suivant la foi chrétienne. Parce que la science, elle, à ce stade, n'a toujours rien démontré. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de recherche archéologique faite pendant ces travaux. C'était une demande euh, des grecs orthodoxes qui étaient les, euh, comme les demandeurs d'ordre euh, de la restauration qu'il n'y ait pas d'intervention archéologique. Alors, tombeau de Jésus ou pas tombeau de Jésus tous les archéologues, et notamment les archéologues religieux, ont été particulièrement maris de ne pas pouvoir faire euh, d'investigation archéologique. Et qu'aurait-il cherché Quelque chose comme ceci. Alors là, on a écrit dessus, euh, et il y a écrit, « Petros eni », c'est du grec, « Pierre est dedans ». Vous savez que l'empereur Constantin qui a construit la basilique du Saint-Sépulcre est aussi l'empereur qui a construit la basilique Saint-Pierre, la première, à la même époque, au IVe siècle. Quand l'empereur Constantin construit la première basilique Saint-Pierre à Rome, il le fait, suivant la tradition, au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Et on l'a bien voulu le croire. On n'a jamais fait de fouilles archéologiques jusqu'en 1950. C'est le pape Pie XII qui a autorisé... Puis 12 ou 23, qui ont un, un des papes de l'époque <coughs> qui ont autorisé à ce que soient faites des fouilles archéologiques pour pouvoir identifier si c'était vraiment le tombeau de Pierre. Et comment est-ce qu'on a identifié le tombeau de Pierre à Saint-Pierre de Rome, donc euh, quand même 1600 ans avant la construction, de la, après la construction de la basilique, grâce à des graffitis. Ici, Pierre était dedans, et en fait, il y a un mur entier de graffitis. Alors là, comme c'est très difficile de trouver ces images sur Internet en une définition suffisamment euh, bonne, euh, j'ai trouvé la seule photo que j'ai trouvée à une définition qui puisse être montrée et exposée. Il y a quelqu'un, donc un scientifique, qui a retracé au feutre ce qui est en graffiti. Mais quand vous voyez le graffiti, euh, ça ne ressemble à rien. Et pour lire petro Pierre a été à l'intérieur, il faut être véritablement un déchiffreur de graffitis du IVe siècle et du grec tel qu'il est écrit au IVe siècle. Ça demande véritablement des compétences. Et en fait, au Saint-Sépulcre, on aurait voulu pouvoir désosser le Saint-Sépulcre de façon différente, l'édicule de façon différente, en vue de chercher éventuellement des, des, des, des graffitis. Peut-être en restait-il, peut-être pas. Mais... On pense que c'est comme ça que le tombeau de Jésus a été identifié, quand il a été identifié au IVe siècle, euh, grâce à des graffitis antérieurs. Et puis, il fallait que le tombeau soit neuf, il fallait qu'il soit vide, non, ça sert, parce que le Christ est ressuscité, alléluia. Et donc, euh, on n'a pas pu faire ça. Aujourd'hui, les travaux dans euh, l'édifice ont fait une chose au moins, c'est qu'une fenêtre a été aménagée dans le tombeau de Jésus, dans, là où il y a le lit funéraire, juste le mur en face, qui permet d'apercevoir le rocher originel euh, de la grotte. Donc ce rocher a été témoin de la résurrection de Jésus. On aimerait que les pierres parlent. Et puis une fois qu'on a tout consolidé, eh c'est devenu ceci avant qu ne, que les églises ne remettent tous leurs cadres leurs babioles, leurs fleurs leurs décorations, etc. donc voilà, euh, juste avant que tout soit remis, ça donne ceci et la question s'est posée ou plutôt elle ne s'est pas posée après tout, puisque la pierre est là et que quand même on a aménagé une fenêtre est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer la dalle actuelle de marbre par une par une dalle de, de verre pour laisser voir ce rocher sur lequel le corps du Seigneur a, a reposé. Et le choix a été fait de le cacher à nouveau. Pas tellement que ce soit difficile de trouver du marbre qui va résister à tout ce que les graffitis, les, les coups de crayon les coups de ciseaux, les coups de, de, de, de, de, de, de je ne sais quoi que les pèlerins pourraient faire, mais en fait, parce que ce n'est pas utile de le voir. Je peux vous le dire parce que je l'ai vu. On ne vient pas voir une pierre. Nous ne sommes pas des adorateurs de pierre. Nous ne sommes pas les adorateurs pas même de cette pierre où le corps du Seigneur a été déposé mort, où le corps du Seigneur a été transfiguré dans sa résurrection. Puisque Marie-Madeleine ne va pas le reconnaître. Nous ne sommes pas des adorateurs de la pierre. Nous sommes des illuminés, des, des, des fascinés par le vide de ce tombeau. On vient voir un tombeau vide. Alors, figurez-vous qu'avant de venir vous voir, je me suis renseignée, je me suis dit, tiens, je crois que le Père Lachaise n'est pas très loin. C'est à 2 kilomètres, si je ne m'abuse. Vous savez combien de personnes vont au cimetière du Père Lachaise chaque année 3 millions et demi. 3 millions et demi vont de personnes vont dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe de gens que pour la plupart ils n'ont pas connus. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est inscrit dans le cœur de l'homme que d'aller à l'endroit où quelqu'un repose. À combien plus forte raison il doit être inscrit dans le cœur du chrétien de se rendre au lieu où le corps du Seigneur a ressuscité, mais depuis le le, où le corps du Seigneur mort a été déposé, mais depuis lequel il est ressuscité. Ce vide extraordinaire. Voir ce vide. Venir l'admirer aussi furtivement que ce soit, puisque euh, le nombre de pèlerins aujourd'hui au Saint-Sépulcre fait que véritablement, on, à peine entre temps qu'on est déjà en, invité à sortir. Mais voir ce vide. Quelle expérience Je peux vous le dire puisque je l'ai vu. Je suis entrée dans ce tombeau quand il était ouvert, quand il était découvert. Et quand je suis entrée, je marque un blanc, parce que c'est mon cerveau qui a marqué un blanc. Tout d'un coup, mon cerveau s'est mis en suspension dans ma boîte crânienne. Je n'ai plus pensé, je n'ai pas prié, J'étais, j'y étais, et j'étais où J'étais dans ce tombeau le matin de la résurrection. Comme Pierre, comme Jean, comme Marie-Madeleine, comme tous les disciples qui se précipitent le premier jour de la semaine, ils arrivent, ils entrent de tombeau, le corps du Seigneur n'y est plus. Comme eux, j'ai fait l'expérience du même vide. Et en fin de compte, même si aujourd'hui, le vrai rocher est couvert, l'expérience du tombeau est l'expérience, aujourd'hui pour les pèlerins, du matin de Pâques. Vous n'irez jamais visiter cet endroit-là, le X octobre, novembre, janvier, février, tous les mois de l'année, de quelque année que ce soit, quand nous y entrons comme pèlerins, comme chrétiens, nous y entrons dans le matin de Pâques et nous devenons contemporains des apôtres pour faire avec eux la même découverte. Le corps du Seigneur n'est pas là, la mort n'a pas su le retenir, il est ressuscité. Alléluia C'est le truc dingue de la résurrection du Seigneur. Mais on devient contemporain des apôtres. Ils étaient douze, 2000 ans après on est 2 milliards, nous sommes 50. Mathématiquement, notre euh, visite au tombeau doit donner dans 2000 ans 8 milliards de chrétiens. C'est les mathématiques. Parce que quand on voit ça, on devient contemporain des apôtres. J'ai écrit cette exposition sur la basilique du Saint-Sépulcre. Je vous fais cette présentation aujourd'hui parce que pendant des années, je suis passée à côté de ce moment qui me rend contemporain des apôtres et qui change ma vie, qui bouleverse ma vie, être, devenir témoin du Christ ressuscité. C'est ça la démarche du pèlerinage. Et vous avez la chance d'avoir des prêtres dans cette paroisse qui organisent des pèlerinages, inscrivez-vous, un certain nombre déjà d'entre vous avez fait l'expérience, les autres n'hésitez pas, pour, voilà, pas simplement marcher sur les pas du Christ, mais découvrir qu'il est vraiment ressuscité. Vous savez, il y a ce récit des, des, des, des évangiles qui est absolument exceptionnel, et j'espère le retrouver, J'espère que je trouve la bonne page. J'ai du mal. Hein voilà, je l'ai. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors que l'autre disciple, accessoirement ces gens, hein, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il entre, il vit, il crut. Il suffit de voir ce tombeau vide pour croire que le Christ est ressuscité et pour être participant de cette résurrection. Et à la fois, c'est génial, parce que les myrophores vont arriver, elles aussi. Vous savez, les évangiles se contredisent, en fait, dans les récits de la résurrection. Ou du moins, ils se complètent, ils se contredisent pas au point de dire des choses qui soient différentes. Pour tous les évangélistes, le Christ est ressuscité. Mais la temporalité des visites n'est pas la même, les personnes qui visitent n'est pas la même. Ce qu'ils vont faire au moment de la sépulture, ce qu'ils vont faire le samedi, le Shabbat, ou ce qu'ils vont faire le premier jour de la résurrection, n'est pas tout à fait les mêmes d'un évangile à l'autre. Et pourtant, dans chaque évangile, c'est extraordinaire. Quand les myrophores vont arriver, elles voient là, assis à la tête, un homme habillé en blanc, qui leur dit « il n'est pas ici ». Ben mince !« Il n'est pas ici car il est ressuscité ». Est-ce qu'elles ont compris ce que ça voulait dire, que le Seigneur est ressuscité Je suis sûr que non. D'ailleurs, il y a un évangile qui nous dit qu'elles partent dans la crainte et dans la joie. Elles n'ont rien compris. Ça, ça les fait un peu baliser. Ça, c'est la crainte. Et dans la joie, elles ont juste compris qu'il s'est passé un truc énorme. Il poursuit, il n'est pas ici car il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Généralement, les pèlerins arrivent de Galilée quand ils viennent à Jérusalem. Alors, est-ce qu'on fait les pèlerinages dans le mauvais sens Non. La raison pour laquelle on nous parle de Galilée, c'est parce que les apôtres sont galiléens. Ça veut dire que pour tous les pèlerins de l'Immaculée Conception, quand ils sont arrivés de Galilée à Jérusalem, qu'ils voient tomber au vide, l'ange leur murmure pas à l'oreille, il vous précède en Galilée mais il vous précède dans la paroisse de l'Immaculée Conception, à Paris, là, au milieu des gens qui font des manifs, des, des policiers qui les répriment, des gens qui attendent sur le, le, le, le, le quai du métro. Eh bien, il vous précède là, dans vos familles, dans vos jobs, dans vos associations, dans votre diocèse, dans votre paroisse. C'est là que vous le verrez, poursuit l'ange. Le Saint-Sépulcre... On a besoin de le voir pour devenir contemporain des apôtres, mais on a surtout besoin de le quitter pour devenir apôtre chez soi. C'est génial si on peut y aller. Et puis un certain nombre d'entre nous n'auront peut-être pas cette chance. Et notamment, je pense ici à une sœur libanaise que son passeport interdit de facto de se rendre dans Jérusalem occupée c'est la définition du droit international, eh bien, n'empêche, ma sœur, allez lire cette exposition, parce que le Saint-Sépulcre est venu à vous, pour vous se présenter dans sa nudité, et dans la gloire de la résurrection du Seigneur. Voilà